à toutes bienvenue euh, bon, c'est vrai que ça fait euh, sans mentir pas loin d'un an que j'ai pas fait de vidéo euh, j'ai acheté une petite gopro donc euh, ce sera peut-être un petit peu pratique plus pratique que la caméra que j'avais auparavant euh, qui était un peu galère à faire tenir etc C'était un peu c'était pas top donc avec ça ça devrait aller mieux en principe euh, donc je revenais vers vous en fait par rapport à en ce moment je suis en train d'apprendre la calligraphie enfin via euh, des vidéos sur youtube des, des américaines et tout ça et euh, bon je ne suis pas encore hyper douée là dedans parce que je suis en apprentissage j'essaye c'est pas facile de toujours bien manier le pinceau euh, etc donc j'avais vu euh, des espèces de feutres euh, sur amazon euh, je suis allée aussi dans un magasin euh, de Beaux-Arts où j'ai vu ces mêmes feutres mais un peu plus chers de la marque Ecoline. Euh, bon le prix n'était pas le même et je me suis dit pour essayer n'avais pas forcément envie d'investir un gros montant. Euh, donc euh, j'ai testé c'est pas mal, parce que dans ce petit magasin j'ai pu tester euh, ces fameux feutres de la marque Ecoline. Donc je crois que c'était 12, euh, 12 stylos, enfin 12 feutres pour euh, 20 22 euros je crois, euh, un truc comme ça. Par contre sur ceux que j'avais vu d'Amazon c'est une marque américaine et ceci cela était à euh, 24,99 pour 24 en feutres. Fait. Donc euh, là je me tâte encore à les acheter parce que ces derniers temps j'ai fait quelques petits achats et bon j'ai l'impression un peu d'abuser donc euh, on va laisser un petit peu de côté, je vais essayer de mûrir un peu le truc avant de, de, de faire l'achat. Euh, en attendant, je voulais vous partager un pseudo bon plan. Euh, J'ai trouvé en fait chez Action des feutres un peu du style, justement, euh, du style de ce que je voulais acheter. Bon, c'est pas la même chose forcément. Là, c'est 1 euro pour 4, enfin 99 centimes pour les 4. Donc, c'est pas totalement la même chose. Mais pour s'entraîner, franchement, ça fait son job On peut facilement. Euh... C'est pratique pour s'entraîner. Bon, auparavant, j'avais fait en fait des... Vous avez dû voir circuler des petites pages que j'avais faites avec le pinceau, donc avec pinceau c'est bien mais des fois pour, pour mesurer un peu, enfin pour la, la quantité d'eau c'est pas toujours facile. Donc euh, je vais vous montrer un peu le, la différence, bon ça c'est un vieux fond de page, euh, que ça fait avec un pinceau à réservoir d'eau, un pinceau euh, classique. Euh, je vais vous montrer avec le fameux stylo de chez, enfin le feutre pinceau de chez Action, et puis euh, j'essaierai, serré, et je le ferai en direct devant vous parce que j'ai pas encore testé j'avais une amie euh, qui m'avait offert ça à mon anniversaire il me semble, parce que je sais pas, on se fait toujours des cadeaux en fait à chaque fois qu'on se voit, donc je sais plus à quelle occasion mais elle m'a offert ça, et j'avais acheté de l'encre de, de chine donc je vais tester en même temps, comme ça je verrai ce que ça donne aussi avec ça, parce que c'est vrai que j'avais pas encore eu l'occasion de le tester donc avec le pinceau un réservoir, euh, je vais prendre, allez, on va dire une couleur. Euh, je vais prendre du noir comme ça, ça sera peut-être un peu plus voyant. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas encore hyper balèze là-dedans. Je fais que de m'entraîner. J'essaye, euh, c'est pas toujours facile. J'y arrive mieux avec des feutres, vraiment des, des feutres classiques avec le pinceau, c'est pas encore. Euh, c'est pas encore trop ça. Bon, je ne sais pas quoi écrire exactement, donc je vais prendre un exemple quelque part. Bon, je vais écrire le mot souvenir, comme ça au moins, sans faire de faute, ça serait bien. Hop, bon, je teste. Hein. Donc, le truc en fait que j'ai compris, c'est que pour remonter, enfin, quand on descend, on épaissit le trait, et quand on remonte, il faut l'affiner. Ce... Et puis sur le trait, il n'y a pas de souci, mais le rendre fin, ça j'ai du mal. Donc, on est parti. Hop, oui, comme j'ai du mal. Hein. Mais bon, pour l'instant, je ne vous montre pas des techniques, je vous montre juste la différence qu'il peut y avoir peut-être entre euh, plusieurs outils. Et je ne maîtrise pas encore hyper bien. Et quand je vois les Américaines qui vont hyper vite ça me tue et euh... ouais, puis des fois je suis tellement concentrée que soit j'oublie des lettres ou alors j'en je rajoute n'est-ce hein, pas bon, c'est vrai que c'est pas j'arrive pas encore très bien mais bon c'est juste en plus je vais vite donc forcément sinon si je le si je m'acclique vraiment la, la vidéo va durer trois heures euh... ah. vous voyez là je me suis foirée puis bon moi j'ai écrit, euh, écrit à attaché, je sais pas mon truc. Bon, je le fais hyper vite hein, pour montrer, mais franchement c'est pour pourri hein, ce que je fais. Donc, vous pouvez mettre des pouces rouges hein, si vous voulez. Alors, hop. Bon, vous devez sûrement entendre, <rire> il y a du mouvement chez moi, on est le week-end, tout le monde est là. Euh, hop. J'arrive pas à le faire en une fois. En plus je suis debout parce que sinon je vois pas comme il faut. Bon, je crois que tout à l'heure je vais écrire un mot un petit peu moins long parce que.. C'est pourri. Euh. Donc euh... Ah là le R ça va, ouais, il n'est pas trop pourri. Et la lettre que je préfère faire, c'est le S. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est pas top, hein, j'avoue, je me suis pas appliquée non plus. Je me suis vraiment pas appliquée, j'avoue, Jess, franchement, t'abuses. Bon, voilà, donc je vais faire un moins grand mot tout à l'heure, parce que bon, c'est long. Donc, ça c'était avec, je vous l'ai peut-être pas dit, de l'aquarelle toute simple et un pinceau à réservoir. Maintenant, je vais essayer. Et ouais, quand on est trop demandé, voilà, ça donne des tilings tous les 5 minutes. Je vais essayer avec un pinceau normal. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais en fait, vous voyez la pointe. Bon, j'ai peut-être pas choisi le meilleur pinceau du monde non, non plus, mais la pointe, elle est un petit peu, un peu plus. C'est moins taillé, on va dire que bon, je vais écrire Hello. C'est un peu moins grand. Voilà. Déjà là, c'est un peu difficile de doser en fait, bon j'aurais peut-être dû un peu plus, c'est un peu plus difficile de doser l'eau et en plus je vous cacherai pas que souvent quand je fais des vidéos, je j'enregistre en fait sans sans voix parce que je suis incapable de faire deux choses en même temps c'est c'est la qualité de beaucoup de films mais pas la mienne, je sais pas faire deux choses en même temps et du coup vous voyez je fais de la merde mais bon Ou sinon je parle pas et c'est pas gay hein, en même temps, mais. Hop. Je vais un petit peu d'eau. Bon. C'est pas ma méthode préférée, c'est pas, euh, pas avec le, le pinceau normal, j'avais pas encore. Euh... J'avais pas encore essayé en fait. J'avais fait que le, le pinceau à réservoir, c'est pour ça que j'en ai acheté un d'ailleurs. Euh... C'est moi j'aime bien acheter des trucs, pas m'en servir pendant des années, je même pas les tester et d'un seul coup je m'en sers tout le temps. Bon, vous voyez c'est pas tip top hein, mais euh, c'est vraiment pas, pas simple. Donc voilà, ouais, à la limite ça peut être bien si on veut faire un truc un peu euh, pas super net en fait. Donc voilà pour euh, bah, toujours l'aquarelle avec un pinceau normal. Je vais vous montrer, je vais faire d'abord avec les pinceaux de chez action parce que ça je ne sais pas du tout comment m'en servir, n'est-ce pas Donc je vais peut-être avoir la honte. mais euh, Donc les pinceaux de chez action. je vais prendre un bleu. Bon j'avoue, euh, parfois ça écrit pas terrible. Je pense pas que je vais les garder, je pense que je vais les donner à ma fille mais je voulais vous montrer d'abord. Mais c'est vrai que c'est vachement bien je trouve pour s'entraîner et puis pour pas user de la peinture qui coûte un bras ou pour pas user les fameux feutres à 2,70€ le feutre je me dis c'est bien pour tester euh, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire comme mot de suite bon, je vais écrire love alors on va l'écrire là bon, déjà tout de suite c'est un peu plus clair mais vous voyez ça va un petit peu mieux en fait à manier mais pour avoir testé euh, ce enfin, magasin de, de Beaux-Arts là, euh, pour avoir testé les pointes en fait des feutres que, dont je vous ai parlé tout à l'heure sont beaucoup plus rigides que celles ci beaucoup moins longues. Donc en fait du coup, ça c'est quand même plus pratique à utiliser. Voilà, je me suis foirée. Hier, mais après euh, non plus, je ne vous montre pas de technique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous montre juste... Euh, il faut être ce que ça peut donner. Je vais essayer que le, je sais pas si bleu, rose sur bleu, ça va peut-être pas se voir énorme. Euh, qu que je vais écrire? Euh, ouais Non, ça va pas se voir peut-être. Je sais pas si vous allez voir. Alors après, sur les trois, sur les quatre, pardon, j'en ai un qui vraiment a du mal. Bon, Heureusement c'est pas celui que j'utiliserai le plus. Normalement, on n'est pas censé repasser hein, quand on fait ça. C'est vraiment parce que moi j'apprends. Mais normalement, ça doit se faire en une fois. En une fois, on doit savoir faire le, le fin. Alors, bah quand on n'a pas des stylos pourris hein, non plus. Voilà. Je vous avouerai, quand j'avais fait ma page, j'ai quand même mis trois heures à le faire. En voyant, on le voit quand même. Bon après quand on débute faut pas hésiter à, à repasser le truc quand même. Donc voilà, ça c'est une autre, donc ça hein, je vous dis pour vous entraîner. Vous voyez j'y arrive mieux avec ça quand même même si c'est du action. Maintenant je vais essayer avec ça. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une espèce, de petit, euh, une espèce de petite pompe en fait pour euh, prendre l'encre. Je sais pas, je crois pas que je vais m'en servir parce que c'est juste pour écrire un mot, donc je compte pas écrire. Euh, écrire un roman non plus, donc je vais juste je pense tremper la pointe ben, vous voyez la pointe elle est hyper épaisse donc c'est pour de la calligraphie parce que c'est du euh, chinois ça hein. je sais pas encore faire mais, euh, mais voilà je vais tester est-ce euh... que je vais pouvoir vous écrire je vais écrire une photo Ah, c'est pas trop mal. Ah, c'est pas trop mal avec ça en fait, au final. J'aime bien me servir de ça. Bon, ça, justement, Karine me l'avait acheté euh, parce que j'avais dit que je voulais faire euh, la calligraphie, mais c'est vrai qu'après, euh, j'aurais un peu laissé tomber le scrap. Je vous dirai. moment de solitude parce que Jessica se concentre Parce que j'ai fait mon P un petit peu grand Après il y a des trucs de fou, hein. j'ai des vraies plumes et tout Alors là, le jour où je saurai écrire avec une vraie plume hein, Non. Bon voilà. Bon comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas une pro encore. Euh, je je m'entraîne hein, très longuement. En plus là, en parlant et en le faisant vite, alors le laisser tomber, c'est même pas la peine jessica elle est paumée donc je le fais, je l'ai fait un petit peu à l'arrache parce que tant que ma, tant que ma fille n'était pas là et pas trop bruyante donc je l'ai fait vite fait donc voilà vous voyez ce que vous pouvez obtenir avec les différents euh, tu, enfin, les différents, différents outils utilisés donc là c'est avec l'aquarelle la, et le pinceau à réservoir là le LOC avec un pinceau normal donc c'est pourri euh, et là donc le love c'est avec les pinceaux euh, trucs de chez Action là, les, pince Oops, pardon. les pinceaux comme ça de chez Action à 99 centimes Donc moi j'en ai vu, j'ai vu que ces quatre couleurs là et une autre un peu plus. Je crois que c'était les mêmes couleurs mais un peu plus foncée. Là c'est plus pastel. Donc vous euh, voyez, j'y arrive quand même nettement mieux avec cette d'Action Donc je pense que je vais quand même très sérieusement investir dans ces fameux feutres. Euh je ne sais plus la marque de ce truc. Enfin, peut-être soit les Ecoline ou je ne sais pas. Parce que, euh, déjà là, j'arrive mieux que ceux avec ceux d'action qu'avec d'autres outils. Et puis voilà, c'est celui avec la... Bon, après, c'est pas, je ne suis pas assise, je suis pas concentrée. Donc forcément, euh, voilà, je ne cherche pas d'excuses pour faire de la merde. Hein, mais... Donc voilà. Euh, donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu pour un petit retour. Je ne sais pas si j'en ferai encore des vidéos. Pour l'instant, j'avais juste envie de faire ce... Ce retour parce que j'avais envie de vous montrer ben, ces femmes feutres et puis les de, quelques techniques euh, avec les différents supports euh, donc je ne sais pas si je referai encore des vidéos j'en avais tourné une sur une page que j'avais faite mais euh, j'avais pas assez bien flouté euh, j'ai pas assez bien flouté la tête de ma fille donc du coup euh, je vais pas la, la publier cette vidéo euh, c'est dommage parce que j'avais fait un attrape rêve tout à la main donc vous auriez pu voir comment on faisait, mais, euh, mais voilà. Donc euh, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine sûrement pour une, pour une autre vidéo. Bye bye